What's up gens d'internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement ce jour pour une nouvelle de compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo sur le skyblock sur ma deuxième île Donc on va faire aujourd'hui un euh, Jerry Event dans 7 minutes. Mais avant qu'on fasse le Jerry Event, je voudrais euh, vous montrer un peu ce que j'ai fait comme upgrade depuis la dernière fois. Donc déjà Vodkin avait commencé un champ de citrouilles. Moi je l'ai euh, peaufiné. Donc en gros j'ai mis des demi-dalles. J'ai jusque là on en a plus, il faudrait que j'en craft. J'ai mis de la lumière et euh, on a quand même quelques champs. Donc on va pouvoir upgrader notre collection de pumpkins pour justement débloquer le farming orb. Donc ça va nous prendre un bloc de glowstone que j'ai pas pensé en fait. Vu que j'ai retiré les trucs de glowstone, ça fait chier. J'aurais pas, pas dû exactement euh, le retirer tout de suite. J'ai rajouté de la glace pour qu'on puisse débloquer la collection de la glace. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est fait d'ailleurs. On aura accès à la Frozen site et aussi. Frozen Blaze Armure et la Hogger Road, si jamais un jour on veut, veut l'avoir. J'ai aussi décidé de mettre des poulets pour débloquer la collection des poulets. On ne sait jamais, tu sais, il y a peut-être des nouveaux pets, des trucs comme ça qui vont sortir dans le futur et qu'on pourra peut-être crafter. Donc, je me suis dit, oh bien, si bien débloquer les, les trucs. J'ai voulu débloquer le sable, mais malheureusement, pour débloquer le sable, ça nous prend le cactus. Et dans la collection du cactus, on peut débloquer l'île de sable, donc juste ici. Donc, et avec l'île de sable, on peut la poser. Ça fait un île et c'est comme ça qu'on débloque le sable. Donc, quand on sera rendu là, je vous expliquerai. J'ai mis des lapins pour euh, des jump, des rabbits Donc, de faire des potions de rabbits Donc, c'était ici, rabbit potion. Je les garde quand même au cas. Parce qu'on peut faire les livres euh, de luck et on peut faire... Euh... Des pet lock aussi, euh, si jamais on en a besoin un jour. Donc ça peut être toujours intéressant. Et on gagne de la farming XP. Euh, quoi d'autre que j'ai changé comme minion, c'est tout. On a toujours le cochon ici. Les deux vaches ici. Et euh, un cobble ici. On a aussi 17 minions maintenant. Vu que j'ai upgradé euh, comme vous pouvez voir, la glace, je l'ai mis quand même assez haut. J'ai mis un niveau de fer jusqu'au niveau 4. D'ailleurs, il faudrait que j'upgrade. Ensuite, j'ai mis euh, le poulet. Comme vous voyez, je l'ai upgradé un peu. Le truc là aussi. Et le cactus, c'était plutôt simple. Le cactus, ça m'a coûté genre 100 000 je crois pour le upgrade. Et vous voyez, il est 8. Avec tout ça, ça nous fait un total de euh, 17 euh, millions slots. Ah euh, non, 18. Donc euh, je crois que je peux en poser un autre, je crois. Non, on est au max, ok. Donc on a 18 millions. Et j'ai aussi mis un dernier million caché. Parce que lui, ça prenait du noir pour le faire. Ici, j'ai mis un mushroom. Pour débloquer le Night Vision Charm, ainsi que les Magical Soup et tout, pour voler sur l'île. On en a besoin pour euh, faire le champ de citrouille et tout. Et si jamais on veut faire une belle île un jour, parce que bon, des boîtes en, des boîtes en dirt, en Metherrack et en Hanson, c'est pas le plus beau. Aujourd'hui, dans la vidéo, donc, je vais améliorer la productivité de mes minions avec des Diamond spreading Donc, je vais vous montrer comment les débloquer et où, euh, comment les avoir rapidement. Donc, déjà, il faut aller dans la collection de la Jungle, euh, juste ici. Il faut débloquer le Jungle Leaf Trade, parce que le Jungle Leaf Trade, voilà, ça nous donne... Oh, pardonnez-moi, des vines, 20... il est genre 4h du matin, désolé, je voulais faire le Jerry Event en vidéo et c'était pas une bonne idée. Donc, on débloque le Vine Trade et le Jungle Leaf Trade, juste ici, à 500 bois de récolté, et nous, comme vous pouvez voir, on en a presque 10 000. Donc... Euh... Lorsqu'on améliorera notre foraging la prochaine fois, on va le faire. Mais en gros, euh, qu'est-ce qu'on a besoin On a besoin, besoin d'avoir de, des vines pour pouvoir trade ici dans le PNJ. Donc, trade des, contre des vines. Et ensuite, on a besoin des diamants enchantés. Mais ça, c'est pas un problème vu que qu'on a déjà quelques diamants enchantés ici. 13 déjà de préparer que j'ai économisé au fur et à mesure. Donc... Tout ce qu'on a à faire, c'est aller au parc. Euh, visite de parc. Ben ouais, je suis débile, moi. Portal Hub. Euh, Vas-y, on va au Portal Hub. On va aller voir. On va prendre des jungles. Ah, oh, j'aurais peut-être dû prendre des cisailles, en fait. Mauvaise idée. Ouais. On va aller prendre des cisailles, les copains. Euh, c'est la seule façon qu'on peut récolter des feuilles, si je me souviens bien. Et en plus, il y a un endroit assez simple euh, pour les récolter. Il y a jungle, c'est juste ici. Boum. Euh, voilà. Voilà. Donc, euh, comme vous voyez, vous, on fait juste les récupérer comme ça ici, il y en a par terre, on n'est pas obligé de casser les arbres. Avant, dans l'ancien parc, on n'avait pas le choix de casser les arbres, et les feuilles étaient au-dessus, c'était le bordel. Mais maintenant, ils ont fait des endroits par terre comme ça, où -ce on ce qu'on peut récupérer les euh, les jungle leaves, quoi. Donc, c'est plutôt sympa, ça prend pas trop de temps. Et en plus, euh, on aura le temps de faire toutes les mettre dans tous nos minions avant que l'event commence. Comme vous savez, le, le Event, c'est un peu long avant que ça commence, les gars. Donc, ça prend... Euh, si je me souviens bien... Hein, euh, c'est genre euh, 5-10 minutes avant. Ah, un coup que l'event commence, c'est 5-10 minutes. Donc on a encore un bon petit 10-15 minutes pour faire tout ça. Et euh, ça coû nous coûtera presque rien, comme vous voyez voir. On aura déjà pas mal de vines. Donc euh, c'est pas toutes des jungle leaves, est-ce que je vois. Ok. Euh, donc on va prendre des vines comme ça. Et ça va nous en prendre beaucoup plus. Donc euh, ouais, je vais fermer un peu les vines et je vous reprends. Ok, j'ai récupéré pas mal de livres, donc on en a deux stacks, un stack et quelques. Bon, je sais pas si ça sera suffisant, mais on, on va tester. De toute façon, on n'a pas beaucoup de diamants, on en a 13 et on a 18 millions. On a déjà des millions qui en a, donc c'est très simple, il faut juste entourer les trucs comme ça. Et ça nous en fait 8, donc on va juste les crafter vite fait et on va se dépêcher pour aller à l'event après. Et on en a 13 au total. Ben gros, j'ai pris exactement le nombre de vins qu'il fallait. Je suis tellement génie. Avec ça, les gars, ça va multiplier notre... Euh productivité dans les minions, donc il y en a certains qu'on peut pas mettre malheureusement et, et il y en a d'autres qu'on peut euh, à cause des auto-smelters mais avec ça les gars on va faire deux fois plus de monnaie avec nos minions parce que à chaque fois qu'ils vont générer un bloc ils ont une chance de générer un diamant et avec le diamant, ben on peut le vendre et se faire pas mal de monnaie donc on va juste aller mettre ici euh, vous, alors lui par exemple ça va être chaud à moins qu'il y, y a un coffre, ça devrait le faire il euh, y a On va quand même voir. Faut faire attention dans certains des, euh, des trucs. Comme les vaches aussi, je crois que ça va remplir. Ça va mettre les millions full à chaque fois. Faut juste garder comme il est déjà full. Et. Ouais, on va quand même essayer. Mais il faire, faudra faire attention avec les, les vaches. Faudra les vider. Faudra que je me coupe plus souvent pour les vider. Pour justement éviter ce genre de problème. Parce que le, le truc, il est, il est plein, quoi. Euh, Est-ce qu'on peut crafter du port Ouais. Ok. peut on ferme ça. Euh, maintenant, les cochons. Ouais, les cochons, ça risque de pas être un problème. Il y a assez d'espace. Euh, les blazes, ça devrait être aussi correct. Voilà, il y a assez d'espace. Les poulets. Attention. Attention. Les poulets, il y a assez d'espace. Parfait. Le... La rabbit, ça, je crois pas qu'il y a assez d'espace, si je me trompe pas. Ça, il n'y a pas assez d'espace. Ouais, ça, ça va être très, très dur. En plus, ça coûte cher à upgrade ce mignon de merde. Euh, non, lui, on peut pas mettre dans, on peut pas le mettre dans lui. Euh, ici, qu'est-ce qu'on a Ici, on peut pas le mettre, vu qu'il y a un auto-smelter. Donc, on peut pas le mettre non plus là. Euh, donc, voilà. Ok. Ben, il nous en restera deux pour euh, des minions plus tard. Et puis, on a pas mal de cuir et pas mal de trucs. Donc, euh, je vais vider les minions. Je vais me diriger vers l'event. Et puis, on se retrouve après, les gars. Ok j'ai été voir l'événement commence dans 5 minutes Donc comme vous pouvez voir j'ai été, été déposé de la tenue et c'est la banque J'ai vendu tout euh, ce que j'avais sur moi Malheureusement j'ai vendu de la cobble et de la stone Que j'aurais pas dû vu que j'en ai besoin Mais bon le reste j'ai tout vendu ça en fait exprès J'ai débloqué toutes les co plusieurs collections Donc euh, voilà j'ai crafté un iron minion euh, Un tiers de plus Donc faudrait que je m'achète euh, du fier pour le monter encore un peu plus Et on pourrait débloquer si j'ai bien vu euh, 14 minions et on pourra débloquer notre 19 e slot Donc c'est quand même déjà pas mal pour un deuxième profil euh, J'ai de la glace ici. Euh, la glace, on va la, la garder pour upgrade justement le mignon. Je crois que ça en, en prend 64. Ouais, parfait. Donc, on va garder la glace ici. Euh, et puis, on va upgrade aussi. Je crois que c'est assez pour upgrade le champignon mignon. Je suis pas 100% sûr. Euh, ouais, parfait. Donc, euh, voilà, un autre mignon de, de fait. On pourra toujours faire ça plus tard. Euh, J'ai aussi euh, vendu ma hache. Donc, en fait, si vous vous souvenez, ma hache, elle avait euh, un problème. Donc, ma hache était... Euh, euh, Siltouch, un truc dans le genre. Et comme vous pouvez voir, euh, j'en ai, ai racheté une. Donc, j'ai vendu la mienne 1.3 et j'ai racheté celle-là. Euh, donc, AH stats euh, c'est AH stats Icon, je crois, pour voir. Euh, on va regarder vite fait. Pass Auction, euh, non. Pass pour cher. Comme vous pouvez voir, j'ai acheté pour 1.200. Et euh, celle -ci, je l'avais vendue pour euh, 1003 je crois. Donc, euh, ça va, on s'est fait un peu de bénéf là-dessus. Et en plus, on a une, une bonne hache, euh, pas de smelting touch et tout. Euh, le truc, il faudra que ça me prendrait une bonne pioche cette fois-ci, par exemple. Parce que celle-là, elle n'a pas smelting touch et tout. Donc, on va se prendre genre 20 000 c'est de voir si on peut pas avoir une petite Diamond Pickaxe euh, à bon prix avec tous les enchantes du jeu. Euh, diamond pickaxe si on met ça comme ça, on a quoi Dans les auction only, l'OS bin, il n'y en a pas dans les bin. Ok, si on fait ending soon, et on show all. On a efficacité 4, smelting, non. Elle a quoi euh, Fruitful. Fruit. Ok, elle, elle a tout ce qu'il faut, mais... En fait, on peut peut-être en crafter une, non hein Ça nous coûterait peut-être moins cher d'en crafter une. Efficacité 5, fortune, smelting touch, expérience. Vas-y, on va mettre 20 000 sur elle et on verra bien si quelqu'un veut. Si quelqu'un nous outbid, tant pis, c'est dans une heure quoi. Donc, euh, si quelqu'un nous outbeat, quelqu'un nous outbeat. sinon, bah on a une bonne pioche quoi. Donc, let's go au monde de Jerry maintenant et attendre que l'event commence. Je vous reprends euh, lorsque l'event commence, dans 6 minutes quoi. Oh, c'est long, 6 minutes. Bon, bah on va attendre. Allez hop hop hop. Ok, okay. donc l'event commence, donc en gros. Faut que j'achète un canon, euh, j'ai pas de canon et faut que j'achète des snowballs. donc euh, pour, on va prendre quoi, genre euh, 50k, je crois que c'est le canon le plus cher, Écoute coûte ça. Euh, et puis voilà, espérons qu'on puisse avoir au moins quelques cadeaux et voir quand si c'est aussi rentable que les events de... comment ça s'appelait Ah ouais, les events de l'Halloween, les events de l'Halloween c'était quand même grave rentable hein. Euh, Vas-y, on va retirer ça, on va la remettre plus dans la banque après, voilà. Donc, on a utilisé le canon et on doit juste tirer sur les meubles, protéger pour pas que les piles s'effacent euh, tuer. Et puis, euh, je vous reprends à la fin de chaque run pour voir combien de cadeaux on a récolté. Ok, la première run, elle est terminée. On a eu un total de deux Red Gifts, donc c'est pas si mal. On va pas vendre les Gifts ce soir, vu que quand il y a l'Event, ça, ça nique un peu le truc, mais... Euh... On va, quand même, euh, on va quand même prendre tous les cadeaux et les garder dans un coffre et on les vendra lorsque le spooky euh, lorsque le spooky lorsque le, les de Winter sera pas là. Donc on a eu un total de voilà sept cadeaux blancs, deux rouges et 6 verts. On va essayer de gratter un peu de cadeaux là, les gens qui vont les poser dans les 6 prochaines minutes, on va essayer d'en gratter quelques-uns. Si on est capable d'en gratter, ça peut être pas mal du tout, avoir des loot en plus. Je dis pas non. Ok, deuxième run, on a fait encore mieux, donc c'était pas super close. Mais on a le même nombre de cadeaux, donc j'imagine c'est toujours la même chose à chaque run. Ça hein. fait très très très longtemps que j'ai pas fait. J'ai vu des commentaires dans la dernière vidéo qui disaient Icon, hey, je sais même pas quoi mettre comme euh, Reforge sur ton arc, espèce de gros fils de pute. Euh, ça fait deux ans que tu joues au jeu. Euh, les gars, genre, on en chante un arc une fois par mois, une fois par année, mais. Genre, euh, mon arc il est précis sur mon vrai compte et si j'ai pas la même monnaie pour mettre ça là-dessus, hein, sur ce profil-là. Donc oui, je crois que Rapide, il est mieux, mais il y a peut-être Unreal, est-ce que j'ai vu quelques commentaires, qui seraient pas mal aussi. Donc encore une fois, on a eu 2, euh, 7 et 6. Donc c'est une un totale de 12, euh, 4 et 14. Donc il reste une prochaine wave dans 6 minutes, en espérant qu'on puisse encore avoir des cadeaux et voir combien d'argent on s'est fait avec tout ça. Oh, j'ai terminé 2e et de nouveau encore encore une fois. Parfait, on a gagné combien 6, euh, 7, 2 et 6 comme d'hab. Récupérons nos cadeaux, mes chers collègues. On va aussi refill notre, euh, notre canon, parce qu'il reste juste 800 balles. Pour la dernière run, je crois qu'il en reste une ou deux. Ça va coûter quoi Je crois peut-être 1000, 2000 dollars le remplir. Donc, on va se prendre un peu d'argent. On va se prendre genre euh, 3K. Ça devrait le faire. Comment on fait pour le refill, c'est très simple. On clique ici. Et en refile, ça a coûté 1000$. Ça va. En espérant qu'il y ait des gens comme lui qui peuvent nous donner des cadeaux, là. Ça serait pas mal, là. S'il vous plaît, donne-moi des cadeaux, mon pote. Ok. La brand 4 est terminée, mes collègues. Et encore une fois, 7, 2 et 6. C'est pas très... Ça va pas très vite, hein, pour les... les trucs. Bon, moi, on a ouvert un, un truc tout à l'heure, là. Ça nous a donné 2000$ de monnaie. On peut plus le voir. Je... Quelqu'un m'a mis un cadeau, ça m'a donné 2000$. balles Donc, c'est pas si mal. Ça m'a coûté à peu près ça pour recharger le... Le canon, donc euh, encore 6 minutes. Je crois que c'est la dernière run cette fois-ci. Je suis pas certain parce que l'event, ouais, l'event de Dans le moment, euh, du nuire, donc ça, ça veut dire que c'est la dernière vague. Et nous sommes rendus à 28, 8 et 24, donc quand même pas si mal, les gars. Pas si mal. On va se mettre ici en espérant on va avoir plus quelques cadeaux s'ils veulent bien être gentils avec nous. Ouais, en fait, ça semble être bugué. Donc, euh, le... tout le volcan et tout, c'est tout reparti comme c'était au début. Ça me semble bloqué, donc je crois que c'est la fin. Bon, bah c'est pas très grave. On va aller voir quand même combien d'argent que ça peut nous faire euh, si on vend tout ça au marché. Euh, J'ai changé de lobby. Je vais quand même réessayer plus après, mais je crois... Voyons voir combien de monnaie on a. Donc, 700 000 juste en cadeau, les gars. Oh là là là là. Est-ce que ça vaudrait la peine de l'ouvrir Parce que... Si on l'ouvre... voilà, ouais, non, c'est terminé. Il a plus rien. C'est mort. Bon, c'est pas grave. Euh... Ok. Donc, est-ce qu'on les ouvre ou on les vend Telle est la question. Quand même, 700 000, c'est quand même pas si mal. On pourrait attendre pour les vendre, mais en vrai, en vrai, on va les vendre maintenant, les gars. Yeah, ça va s'acheter vraiment tout de suite, vu qu'il y en a plein qui, veulent, qui vont vouloir les avoir directement pour après. Là. Donc, ça devrait pas prendre trop de temps. On a déjà quelques cadeaux qui sont vendus. Donc, en euh, espérant que ça se vend assez rapidement. Ça nous fera 700 000 au total encore. Ça nous fera un total d'à peu près 1,2 millions. Ce qui est pas si mal. En plus, on a bientôt euh, certains trucs qu'on peut se faire. Donc, justement, je regardais à la base tout à l'heure. Mais je crois qu'on a bientôt assez pour se faire le ouais, le lapis. Blo... Euh, ça nous prend deux lapis blocs. On pourrait peut-être les acheter. Peut-être les acheter, on en a aussi d'autres cadeaux aussi, Mais ceux-là, on peut... Ceux-là, c'est ceux qui nous donnent gratuitement Vous savez-vous quoi Ceux-là, on va les ouvrir Euh... Non. non Non, non, non On va les vendre instant Comme ça, ça nous fait de la thune Hop, là, On attend que cela se vend Parfait Ok Donc euh, Notre snow canons ici j'ai eu aussi une combat XP 1, qui est pas mal. On a aussi assez pour se faire, je crois, un des deux... Euh... Ouais, on a assez. Donc, on peut se faire le Knight ou le d cristal. Donc, on va faire un bloc. Lequel qu'on fait, Day ou Knight. On va faire le D. Les deux coûtent la même chose, en passage, si vous saviez pas. Les deux coûtent la même chose. C'est juste qu'il faudra attendre d'avoir un autre un autre bloc pour faire le... Le knight. Donc ça, on pourra le reforge. Euh, pour les blocs, on va acheter les deux blocs qui nous manquent. OK. Ça, on va pouvoir remettre le lapis en haut ici. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais faire euh, Le super compacteur, on va l'avoir au fur et à mesure. Et puis, je pense c'est tout pour aujourd'hui, les gars. On aura crafté euh, un talisman. On sera mis bien. Euh, on aura crafté deux talismans même. Attendez un instant. Euh, on a besoin de 1 et 2. Parfait, et là on peut faire un Expérience Artifact, qui va nous faire gagner 25% d'XP de plus, donc ça c'est quand même pas mal. Et donc il faut juste mettre ces deux, ces deux là en... Euh, je crois qu'on va les mettre en Strong les deux. Attends, je ne suis pas 100% sûr, je dois vous avouer. On va mettre en Forceful les deux. On a 24 000 en que ça coûte pas trop cher. Hein. Oh vas-y, Strong c'est pas mal. Forceful, parfait. Comme ça, on n'aura pas trop dépensé. On va essayer lui quand même. Forceful, parfait. Donc, encore plus. Euh, donc, on va faire ça ici euh, comme ça. Ensuite, on va faire ça comme ça, et on va faire ça comme ça, et comme ça. J'aime bien garder mes étalissements en ordre, on sait jamais, c'est plus simple pour euh, se retrouver. Maintenant, on va faire on va voir combien on fait de dégâts sans potion dans l'end, ça serait une bonne statistique à regarder. Portal Hub. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé, et ça va peut-être pouvoir, peut pouvoir m'indiquer me, me un peu aussi combien de dégâts qu'on peut faire euh, pour faire les Slayers bientôt. Donc, on fait un total de 15 000 dans l'end avec euh, Underslayer ou pas dessus notre truc? Ouais, et si on va par exemple au hub, il euh, y a des creeps, je crois. Au hub, c'est où les creeps déjà Je crois que c'est juste ici. Est-ce qu'on peut encore y accéder par le côté ici Oh, what the fuck, ils ont, fait, ils ont mis des nouveaux trucs. J'avais oublié. C'est tout nouveau à côté, là. Ouais, Vas-y, on va acheter une, euh, une TNT. Voilà. Juste pour aller, aller taper un mob, quoi. ça va nous coûter 3000 balles. Euh, J'utilise une version bêta du Skyblock addon, donc c'est pour ça qu'on voyait les trucs sur le côté. Et on fait 11000, donc à 11000, on va pouvoir peut-être commencer à faire les slayers. Et euh, est-ce que notre arc il fait combien de dégâts notre Ah, un... oh, il y en a un là. Euh, notre arc il fait combien J'ai pas vu. Il fait quand même 9000, donc ça va. Hein bon, les gens maintenant ils doivent casser les couilles avec leur bonzo staff et leurs trucs là. Euh, moi j'en ai pas de ça, les gars. Euh, donc avec des potions et tout on va pouvoir les one shot Ça va être plutôt simple On va pouvoir faire ça sûrement dans le prochain épisode Ah oui notre pickaxe les gars On avait le pickaxe à 35 000 maintenant Ouais On va laisser tomber hein. J'ai la flemme Ok merci à tous d'avoir regardé la vidéo les gars Si la vidéo vous a fait plaisir n'oubliez pas de laisser un pouce bleu On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Et puis moi je vous dis à bientôt Ciao ciao